Boum. Boum. Ça vient d'où déjà, ça Alors... Ça... To... Ou... Ça... Ça... Project Ça... Ça... Après ma dernière vidéo, je... Je m'étais plongé dans le monde de ça, ça, ça, ça, ça, ça. ou sa ou, ou ou quoi que ça te prononce, et je suis vite, je par le nombre de personnages, age, age, de termes techniques, de vidéos nick, de même nick, et de même totalement nick. Impressionnant! Bah qu'est-ce qui se passe, ça va pas? J'en peux plus. Ah, Top Project. Oui, il un reportage là-dessus. Art Bon, bah je suis pas plus que j'aime. Bon, je crois qu'il va falloir que je me coupe les fous. Et que je me coupe les faux si on passe oh, oh Soho Project était une série Panager. de juges depuis 1996 et développée par ce surnommant... Bon, je vous préviens direct, ceci est une vidéo explicative qui a pour but de parler de ça. en règle générale. On n'aura pas le temps de parler ni de tous les juges, je ni de toutes les reproches, ni de tous les personnages. Jeu. Alors, Alors, évidemment, comme il y a des petits rigolos qui m'aiment. C'est bon, on peut commencer. En s'ouvrant au marché de Windows, la licence To connaît un boom.